Emma, merci. Emma ne me cherche plus, mais je, je souhaiterais avoir tes impressions. En tout cas, non, non. Euh, tu, tu, tu es toute belle. Regarde comment tu, tu, tu es magnifique. Oh, tu es rayonnante. Tu es, tu es, tu, es, tu es splendide dans, dans ce miroir là. Et, oui. et, et je te demanderai ici de regarder dans les yeux de celle qui te fait face, dans les yeux d'Emma. D'accord. Mais c'est ce qu'on va faire maintenant. Lumière, David. N'aie pas peur. L'exercice sera, oh combien facile. Ok. Et je suis sûr qu'au sortir de cet exercice-là, tu feras la paix avec toi-même deux fois plus parce que je sais que tu es une personne qui a horreur de se justifier et qui peut dormir tranquille, mais qui a aussi besoin aussi de se faire entendre. Okay. Emma, nous allons entrer maintenant dans tes yeux. Quand tu te regardes là maintenant, qu'est-ce que tu vois dans tes yeux, Emma même si ta monture est magnifique. <rire> Je vois euh, une femme qui, oui. qui cherche à réaliser ses rêves. Si, si. Une maman euh, comblée. Ouais. Voilà. Est-ce que dans les yeux d'Emma, il y a des regrets quand tu as des choses qu'elle aurait aimé faire différemment? Non. Non. Non. Tout simplement parce que j'estime que tout regret, pardon, tout, tout, euh, toute chose que j'ai pu faire, oui. mal ou bien, on finit par faire de moi celle que je suis aujourd'hui. Est-ce que dans les yeux d'Emma, il y a de la fierté face au chemin qu'elle a parcouru depuis toutes ces années Oui. Beaucoup de fierté Il y a de la fierté. Oui. Parce qu'elle qu magnifique... qu sait d'où ouais. elle vient. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Au passage, très beau sourire, Emma. Merci <rire> Est-ce que dans les yeux de Emma, il y a parfois la peur de, du lendemain Oh oui, il y a parfois la peur du lendemain, parce que je, tout ne dépend pas que de moi. Oui. oui. On a un être plus, plus puissant que nous sur, euh, sur mmh. notre tête qui décide de tout. Donc je peux proposer à Dieu de m'aider dans un sens, et oui. lui peut disposer autrement. Donc c'est sûr que chaque jour, on se demande, euh, est-ce que ça va se passer Mmh. comme on, la, on le prévoit. Est-ce qu'on va... Les lignes tracées dans notre tête, est-ce on, on se demande si on va marcher dessus, en fait. Oui. oui. Mais voilà, on laisse le, la vie faire et, et, en en lui, et on lui dit merci. C'est ouais. ça. Est-ce que dans les yeux de Emma, il y a une paix intérieure et profonde du cœur, mais surtout un immense bonheur Oui. Oui. Il y a une paix intérieure. Et un immense bonheur. Oui. Wow. Est-ce que dans les yeux de Emma, l'avenir euh, promet encore de belles surprises Oui. Mmh. <rire> je l'espère. Franchement, je rêve tellement grand. Mmh. Et me, il m'arrive d'avoir même peur de mes rêves, mais je me dis que sans ça, ça n'a pas de sens. Euh, la vie n'a pas de sens en fait. Oui. Donc oui. <rire> Est-ce que dans les yeux de Emma, il y a toujours un regard, ce regard affectif là d'une grande sœur à l'endroit de sa petite sœur joies Ah oui, Oui. toujours. C'est mon gros bébé, c'est ma petite sœur. Et franchement, donc, on pense qu'il y a des histoires, mais non. Non. Non. Claire. Est-ce que dans les yeux de Emma, il y a encore cette force d'entreprendre quand on sait que malheureusement, il y a cet immeuble-là avec plus de 50 millions d'investissements qui se sont écroulés oui. Oui, parce que malgré tout, je me dis que la vie est un éternel recommencement, mmh. et je ne suis pas à ma première, à mon premier échec. Oui. Mais j'avoue que celui-là m'a fait un choc. Si si, si si. Ça a été un gros coup, et je me suis demandé effectivement, euh, est-ce que j'allais pouvoir gérer ça. Oui. Mais heureusement, mon optimisme et ma foi en Dieu. Oui m'ont Permis de recommencer et là j'y suis encore, je suis encore à, en train de tout recommencer donc je suis bientôt à 10 mois de, de reconstruction de tout ça, oui, et je sais que ça va que ça et va Inchallah. cartonner, clair. <rire> Dieu, qui est le Dieu de l'impossible en tout cas, fera tout pour que sorte de terre quelque chose de, de plus grand, amen. Plus grand. Et je tiens aussi à préciser, puisque je suis la voix qui sait tout et qui dit tout. Je tiens à préciser que malgré euh, cette énorme perte-là, Emma ne s'est pas séparée donc de son personnel. Au non. contraire, elle le maintient et elle, elle, elle, elle, elle, elle paie son personnel régulièrement depuis oui. tous ces mois. Alors, franchement, Emma, que Dieu te le rende au centubre. Mais Est-ce que, est que dans les yeux de Emma, il y a l'envie de donner un petit frère ou une petite sœur à Comi <rire> euh, Oui, oui, mais pas maintenant. Pas maintenant. D'accord. Il veut un petit frère. Ouais. D'accord. Sinon, <rire> je peux aussi me faire adopter. Hein, pas <rire> pas <chose. rire> Le gros bébé. <rire> Est-ce que dans les yeux de Emma, il y a une envie de fonder une famille maintenant de se marier Pas maintenant. Pas maintenant. Non. Oui. On a encore d'autres objectifs. Très grands, Claire. Est-ce que dans les yeux de Emma, on, on peut ôter juste la monture, Emma et est-ce que Emma peut se regarder et dire ce qu'elle n'a jamais l'habitude de se dire lorsqu'elle est elle-même devant sa glace à la maison ou lorsqu'elle parle à quelqu'un à son fort intérieur, intérieur pardon, nous t'écoutons Emma, nous te regardons les yeux dans les yeux d'Emma. En vrai, je n'ai jamais eu l'occasion de te dire Emma que, que j'étais fière de toi que j'étais fière de tout ce que tu as pu traverser, de tous ces moments difficiles que personne ne voit, que personne ne comprend, mais que tu réussis euh, bri bravement à surmonter grâce à la prière, grâce à la magnifique famille que tu as. Je tiens à te dire merci d'être celle que tu es devenue aujourd'hui. Continue. Ça ne fait que commencer. Bravo. Bravo, Iba. Bravo, Iba. Bravo. Merci, et les un maximum d'applause pour Emma, on va marquer une pause et la publicité. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Dans les yeux d'Emma avec Emma Lolo. A tout à l'heure. Wow. à l'éveil d'ego, mais pas seulement. Merci à tout le monde d'être avec nous, et bien, à notre amie du midi. Alors Emma, on revient encore rapidement donc, sur euh, ce magnifique ouvrage-là en tout cas. Alors, alors il est dédié d'abord aux enfants et par la suite... <rire> il est dédié à tout le monde tout en monde, fait. Oui, il est dédié à tout le monde. Mmh. Moi, j'aime l'idée qu'un parent puisse lire euh, deux, trois pages à un enfant avant qu'il s'endorme. Ouais. Mmh. Je le fais avec hobby.